Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment de manière collaborative on peut constituer des paniers et euh, les exploiter euh, dans la recherche pour euh, créer des facettes, ce qui permet par exemple aux abonnés euh, de voir que des documents font partie de sélections euh, des bibliothécaires. Alors, nous allons prendre l'exemple des coups de cœur qui est un exemple assez classique. Si je suis, pardon, bibliothécaire, j'ai créé euh, mon panier de coups de cœur. Là, j'ai cinq documents dans ce panier. Si je vais voir les paniers de mes collaborateurs, euh, je peux voir que aussi, ils ont créé euh, des paniers coups de cœur. Voilà, là, j'ai trois collaborateurs, Sacha Aurigny et Roland, qui ont trois, coup cœur, trois paniers coups de cœur avec un certain nombre de notices à l'intérieur. Ce que j'aimerais, c'est euh, finalement mettre en commun ces paniers dans un domaine, ce qui permettrait de les exploiter comme kiosque ou comme facette et euh, enrichir euh, mon portail pour l'abonné. Alors comment on va faire ça On va utiliser encore une fois les domaines. Je vais ajouter un domaine, euh, par exemple, les coups de cœur des bibliothécaires. Voilà. Sans mettre de critères d'indexation particulière. Et on voit que dans un domaine, il y ce bouton, je peux aller euh, associer des paniers de notices à ce domaine. Donc là, je vais prendre euh, les trois paniers coup de cœur que j'ai dans ma base. Voilà Celui de Sacha, celui d'Aurélien et le dernier, celui de Roland. Si je visualise ce domaine en résultat de recherche, j dans un nouvel onglet. je vais voir que euh, j'ai donc ce domaine, ce catalogue s'appelle l'écouteur bibliothécaire et j'ai 17 notices dans euh, ce catalogue. Je vais pouvoir donc utiliser par exemple euh, ce catalogue euh, dans un kiosque de notices. Si je rajoute sur ma page un kiosque de notice, par exemple, en barre horizontale, je vais euh, pouvoir donc associer mon domaine coup de cœur à ce kiosque. Et donc retrouver l'ensemble les, les, euh, des coups de cœur euh, de l'ensemble de, des bibliothécaires dans ce, dans ce kiosque. Autre chose que je peux faire, euh, c'est que si je vais euh, voir les paniers qui sont rangés dans les domaines, je vais voir donc mes trois paniers coups de cœur et euh, voir... Qui sont associés au domaine les l'écoute de cœur des bibliothécaires. Donc en cliquant ici, je peux directement aller à la modification euh, de mon domaine. Voilà. Mais aussi, cela mène une chose, étant donné que le panier est rangé dans ce domaine, il devient collaboratif, c'est-à-dire que même euh, si ce panier Jazz était créé par euh, Sacha, je vais pouvoir moi-même ajouter euh, des notices euh, dans ce panier. Imaginons que je veuille rajouter des notices de Miles Davis dans cette sélection Jazz. Alors, par exemple, on va prendre cet album-là et cet album-là. Je vais mettre ces deux notices dans un panier. Je peux changer de panier courant. Et dire, ben non, je vais prendre le panier Jazz de Sacha pour ajouter euh, ces notices euh, dans ce panier là et donc grâce à l'association des paniers dans des domaines cela devient des paniers euh, partagés et euh, chaque bibliothécaire peut aller enrichir du coup euh, ces paniers là un dernier élément c'est que lorsque je déclare mon domaine comme étant, comme pouvant être un favorisateur, donc cela, pour rappel, va créer une, une facette. Toutes les notices associées à ce domaine, donc toutes les notices des paniers, vont pouvoir être indexées. Alors ça, c'est fait dans les traitements la nuit. Je peux aussi lancer une, forcer une indexation via euh, ce bouton-là. Voilà, les paniers ont été indexés. Et par exemple, si je recherche un... Euh, Notice de ces paniers, par exemple le combat ordinaire. Voilà. Je vais voir que, euh, en recherchant combat ordinaire, je vois que j'ai 9 résultats qui sont inscrits dans une sélection euh, les coups de cœur des bibliothécaires. Grâce à l'indexation des domaines où il y a des paniers, je vais pouvoir créer une facette euh, sur ces domaines. Pour rappel, euh, la facette domaine est configurable euh, dans le résultat de recherche. Donc, si j'affiche les icônes d'administration, voilà, c'est ici qu'on peut rajouter la facette domaine. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine démonstration Bokeh. Okay.